Espérnusie, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Dédé. Je vous appelle pour ma belle-mère. Elle m'embête vraiment. Je voudrais savoir si vous ne pouvez pas lui livrer des cafards chez elle. Livrer des cafards euh, Je pense que tu veux dire des blattes. de toute façon, c'est pas possible. C'est pas possible de livrer des blattes. C'est pas possible. Désolé. Quoi C'est pas possible Mais pourquoi c'est pas possible Je vais appeler quelqu'un d'autre. Au revoir, Monsieur Dédé. Espérnusie, bonjour. Salut les Dédés, voilà, je t'explique mon problème, voilà, je suis en train de jouer à la console, là, et en fait, là, je me retrouve en face d'une fourmi géante de 3 mètres de haut, poteau, 3 mètres de haut, ouais. Alors, étant donné que j'ai plus de munitions, et bon, ah, je fais quand même euh, 1m79 pour 75 kg, ça va, c'est pas dégueulasse, est-ce que, Dédé, je peux y aller à main nue Moi, je le sens bien, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, poteau, je suis chaud, je suis chaud. Alors, poteau, je pense que ça serait mieux avec une poudreuse, mais bon, si t'es chaud, allez, vas-y. Allez, ah, on va essayer, hein. Ah non, je... Ah non, je... Oui je suis mort comme une merde. Voilà. Expert nuisible, bonjour. Oui, bonjour. C'était pour savoir. C'est quoi la hiérarchie des loups La hiérarchie des loups. Alors, la hiérarchie des loups, il y a un premier, il y a le couple alpha. Un second, bêta. Un troisième, gamma. Et un quatrième, oméga. Alors qu'est-ce que ça veut dire En gros, dans notre société, ça veut dire l'alpha, c'est le président. Le bêta, c'est l'État. Le gamma, c'est les riches. Et l'oméga, c'est les pauvres. Voilà, j'espère que ça te va. Expert Newsy, bonjour Bonjour, je vous appelle. J'ai une petite question. J'ai trouvé chez moi un frelon. Tout le monde me dit que c'est un frelon européen. Et moi, je suis sûr que c'est un frelon asiatique. Je voulais savoir ce que, ce que vous en pensiez. Donc, je vous envoie une petite photo. Euh, voilà, pour avoir une confirmation. Ah oui, vu la photo, je... c'est des frelons européens. Mais ça C'est sûr. Avec le cul jaune, comme ça, et les rayures noires. Ouais. Il n'y a pas de souci, c'est des frelons européens. Oui, mais je ne comprends pas. Je vais vous envoyer la deuxième photo. Moi, je suis sûr que c'est un frelon asiatique. Quand on retourne, regardez ce qu'on voit. C'est écrit dessous, Made in China. Oh, punaise mais ils sont fous, ces chinois. Si maintenant ils mettent à si nos copier nos frelons, on n'est pas dans la merde. nuisible, bonjour. Salut Dédé, dis-moi, j'avais une question. Comment on fait pour participer à Nuisible Alors, pour participer à Nuisible, c'est facile. Déjà, tu commences par t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo. Après, je t'invite à regarder la vidéo en haut qui va t'expliquer comment faire avec tous les liens dans la description. Et après, pour se tenir la chaîne, je t'invite à regarder la vidéo du bas. Ça fera toujours plaisir. Allez, à bientôt